The place up, yeah, we know what we mean. Bon, les gars, nouveau vlog, nouveau feed sur Fitness Fusion il vous a ramené du lourd aujourd'hui. Voilà ce qu'on vous a ramené Thomas Ranieri, N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. On va faire une vidéo avec lui aujourd'hui, le jeu de l'eau Deux vidéos. Une sur sa chaîne. Voilà. Il va la rentabiliser. On est avec Mikey aussi, le graphiste officiel de Fitness Fusion. Donc, voilà. si on a des vrais... À la base, bas, Ouais, mais Thomas, il nous l'a donné. On a le droit de le dire, ça ou pas? Euh, Pimous, tu peux expliquer un peu le programme, là, le séjour Ça va durer combien de temps Le séjour jour, On est à chez nous. Il est chez nous le chanteur. Là, on en a pour toute la journée de tournage. Hein. On va faire quoi jeu de loi On va faire un défi avec Thomas. Tu as l'air fatigué déjà. Je que... suis déjà mort. Rien que je l'ai dit, de... ça m'a fatigué. Voilà. <rire> Et ensuite, on a le jeu de loi avec Newton. Donc, les gars, ça va sortir sur Fitness Fusion. Et euh, le, du lendemain, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Mais en tout cas, on vous prend avec nous sur les trois jours, les gars. Vous voyez, les gars, on s'est bien organisé aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut. On a pris les micro-cravates. On aura un bon son. On a des des vraiment, hein. On a des perfici, les lumières, tout, j'espère que ça va être Kali. Et il y a Thomas qui s'échauffe là-bas. Ah oui, t'es entré, c'est tout. Là, non. non Tu m'en t'enquêtes, j'ai même pas... Ah ouais, t'as 6. T'as 10, 8. Newton qui nous a rejoints pour le jeu de loi, Et toujours en présence oh. de Hachit. Ah, On lui a ramené lui. Ah la vie de ma mère Je sais pas si t'as expliqué. J'ai un truc dans le dendon. J'ai pas de en plus, ça me dit ça. Non, non il trouve des excuses. Là, là, ça va se tester, ils vont faire une grosse vidéo. Oh, frère, je suis champion. Il faut arrêter d'être congestionné, t'as fini là, là. là. je fais un C'est suis... fatigant encore plus d'être animateur que de faire le jeu de loi. Je tu le son alors Pour ma vidéo, je pense que ça ira largement. Mais je pense que ça se verra même pas à la vidéo. Ça, bon. on verra plus. Que... Minar, il va gérer de toute façon. Si les aléas de YouTube, les gars, on s'organisait s'organiser comme on pouvait. C'est déjà dur de réunir quatre YouTubeurs en même temps, plus un vidéaste, euh, se, se mettre d'accord sur la date, le lieu, privatiser la salle. Et au final, on tourne deux vidéos, donc ça prend quatre heures de tournage. Et à la fin, on se rend compte que les micros, les, les, les caméras, c'était pas ça, on a, on a frappé un truc alors qu'on a pris un vidéaste. Donc c'est des galères, c'est chiant, franchement, ça, ça brise la motivation. C'est pas facile, YouTube, faut pas le croire. Et nous, likez, si tu un abonnement, on a besoin, les gars, parce que c'est pas facile tous les jours. Abonnez-vous. Ça s'échauffe pour les photos, ils veulent tous être congestionnés. En vrai, Newton, Thomas, vous avez le même niveau, hein, physiquement. Un peu plus massif, Newton, mais beaucoup plus sec. Non, franchement, ça se vaut. Mettez-vous cote à côte. Go V street workout. Oh, il a un dos, hein. <rire> Ouais. Comme ça tu vois. Ouais. Mais ça c'est pour tous les haters en fait. <rire> haters. Nouveau tatouage de Newton. C'est pour tous les rageurs. C'est vrai en plus ça veut dire ça. Tu vois, t'as 180 tu vois. Non non, il avait 180. Pimouz, en manque de séance Non. Ça ne en photo là. Voilà pourquoi il est musclé en photo, il triche. 100 kg. C'est de l'eau. On va faire les photos, après on se retrouve pour manger On va pas tout filmer, franchement on a fait une grosse journée de tournage là. Donc on se retrouve, je sais pas ce qu'on va manger, sûrement un cheat, hein. on mérite là. Le mec qui pose le moins bien du monde, c'est lui Bon finalement ça fait une heure, on a fini le tournage de loi. Ils sont encore là en train de faire des mannequins, alors qu'on a faim Tu passes après Newton Les gars, Instagram de Thomas et Newton pour revoir ces photos là Ils sont moches hein, les gens dans le Nord on est à Dunkerque aujourd'hui pour le tournage là C'est une sacrée ville hein, pour ceux qui ne connaissent pas Donc le perdant du jeu de loi va se jeter à l'eau Donc là on va aller manger d'abord Et ensuite on va rejoindre la mer glaciale de Dunkerque La mer verte, la mer chimique Allez on est parti les gars on va manger Il côté, Regardez où ils nous attendent Elle est belle Ouais ouais, ouais. 100 micron, à la on va vite c'est FS, time, ils font pareil avec l'iPhone Ah, mais ah, mis ah mis mais aussi, nous mais dans notre tête le on long. les a Et lui le on n'a pas besoin de qualité Vous, monté, vous, vous êtes satisfait On fait du vrai compte Là on, est on est va sérieux. bien manger c'est le moment le plus intéressant oui, de la journée voilà, Et après un il va jeter à l'eau On ne dira pas qui pour pas la vidéo Viens montrer aux abonnés comment tu manges beaucoup je veux tout, d'accord, je veux tout. Il m'a dit je ne tite pas jusqu'à Thomas, là il a faim. Bon, le feed game les gars, ça, ça ressemble à ça. Et Toujours les... propre. Des lipides. Oh là là, regardez, dit ce qu'il mange. Regardez. C'est bien, pimouss. moi aussi. Il ne plus la merde. Non, non, ça c'est que pour vous qui fait ça. Il veut vous montrer qu'il mange de la salade. Je dois t'inquiéter, frère, surtout. Genre, ah, c'est pas vrai. De il a des objectifs. J'emmerde de la J'emmerde muscu la de de musculation. Vas-y, ça passe large. Recule, recule. Stop. Qui mousse les créneaux les gars c'est tout un truc Bien joué Siiii! Ouiiii! <rire> oui de toute façon, je vais sortir la mon vlog après le, le de jeu de, de donc je vais La, la vie de bah, c'est pas des images de Rien. moi. Bah. Rien! Tu es en caleçon, le fais pas à poil. Je ce que tu ça ça? Ouais, le fais pas à poil. Ouais, t'as dit oui tout de suite. Imagine un jour, tu perds de ouf et t'as raison. Mais ça. T'en penses quoi du nord? Écoute, il y a de l'espace. Il a personne à la plage, ça veut tout dire gros. Tenerife, il y a le sable du Sahara, il est or. Et là, le sable, il est. Il a Bravo une oui. Il l'a fait Thomas Ranieri les, les gars J'aurais en... fait ah. tout nu en chair et en bus. <rire> voilà oh. Beau gosse ah, c est bien, là, il est gainé, là. Mais tu sais quoi Je suis rentré dans l'eau Ça fait du bien. franchement elle est pas trop froide hein. Oh, ça va! Il <rire> y a faute de ouf! Vas-y, vas-y, Pimousse, défends, petit 1 contre 1. Bon, Mais c'est pas, pas grave, montre! Tu peux pas me mettre dans cette panne? Attit, ah, fume-le! Bouge-le, bouge-le, Pimousse! Attit, ah, t'es long, hein! Pas, t'es très pas, long, hein! Je faire faute de le laisser passer pour savoir. Moi, je vais le mettre, pas long, parce que j'ai envie de le faire. Très ah très ouais, aucun respect! Je crois qu'il ne fait pas tomber, ça va, il est fort, il est très fort, bon. tu veux que tu oh, est je me chasses quoi. Tu fais quoi là Ouais, c'est bon, 20 euros, je l'ai payé. Bon, pas le, le trac, le rouleau. Le, le placard. placard. Je sais pas pourquoi, c'est les gens, m'ont appelé m'a ça. Je sais pourquoi, jour, mais mais pour vous avez vu ça Parce dos, que t'as un gros dos. Ah, je savais pas, j'avais pas vu ça. un placard. Pas, quand une femme commence à parler de mon dos. Allez, la vidéo! Là. Allez, c'est bon! Thomas, c'est un animal! Hein. C'est un, un gros pervers! Non! J'aime les belles choses, c'est vrai! Ouais. C'est simple, il est, il est italien! J'aime manger, j'aime faire du sport! j'aime Les hommes! Les hommes! <rire> des, <rire> des, avec... Okay. Avec des gros Des gros benches! Ouais, va, là, je, bah, je sais pas quand, euh, quand hein, c'est moins... le septembre, <rire> moi je reviens d'Alaï le, le 6, Autant euh, que je, je reviens une petite quand même. C'est cool, c'est comme ça. A bientôt. Je suis galvanisé frère. Bon les gars, fin de journée, on dépose l'année. Super journée, on se revoit demain. Ouais, on va bien dormir là. On va bien baiser, ouais. Je vais bien te baiser le cul. Bon, les gars, jour 2 du petit séjour euh, du Marseillais dans, dans le Nord. On a récupéré Thomas. Euh, petit café avant la séance. Tu fais quoi, Thomas J'ai en euh, Bécou Ah ouais, Jean... ouais Ok. Cool. Donc, séance cool pour Thomas, c'est inédit, c'est sur FR. Hey, check it. Hey, check it. Put the place up. On fait un petit peu la photo là Défonce celle-là Tu veux une autre Ouais je la celle-là Celle-là elle oui, est oui, incroyable oui. Ah celle-là elle est bien On voit que j'aurai du sais plaisir Pour ça mais que t'es facile, j'aurai ça J'ai en ce Écoutez, on a fait des courses là Thomas il part à la salle avec son sac de course, franchement C'est grave En cas aussi j'ai fait des stéroïdes, Vubrifiant pour pimo. Gornation code Thomas 10 On mange où? Comment en ah, italien, en italien Papa Raffaele. Si. Moi je suis un mec serviable en bas de mon oui. C'est ça que la France ça. Les demoiselles sont en détresse, on est là, on est là. Regardez, on ramène plus de Marseillais à Lille, c'est fini les gars. C'est un animal, hein. c'est étrange. Tu dis il mange pas beaucoup. Déjà il mange comme un animal, il est fou. Et c'est un détraqué sexuel. Est-ce que maintenant il fait partie de la FF Il fait partie de la FF. Il fait partie de la FF. On a mangé 5 pizzas, on a faim encore. C'est pas normal ce qui se passe là Si c'est normal. T'as combien de pizzas juste T'as mangé combien de pizzas là Là il est sorti 2,5. Deux et ça c'est la 2,5. Et tu penses quoi des restaurants de Lille là C'est bien, c'est plus amuse musbouche là. Je me l'en dis a un peu un bon plat là, qui me calmerait un peu là. Moi j'ai encore un peu faim aussi. On va recommander un dessert. Troisième round. La glace, le gaufre, Oh là là pire les gars la soirée c'est n'importe quoi, là ça finit c'est n'importe quoi plus le voir aussi. Bon les abos, euh, Thomas il a tourné pas mal de vidéos avec nous sur sa chaîne Youtube, n'hésitez pas à aller voir ça C'est dispo, bonne soirée Il faut que mon physique il fait, c'est mon humour Je crois que c'est comme ça qu'on va okay. finir le vlog On va voir ma enfin, Attention moi, j'ai pas bu une goutte d'alcool, je suis <rire> le plus gentil ici, le plus calme. Donc les gars, il y a plein de vidéos il sur... euh, y a plein de vidéos, il y a, si, une si, une y a vidéo... plein de vidéos, il y en a non, plein. il y a une grosse vidéo sur la chaîne de Thomas Ranieri. Allez voir ça, c'est un super gars, les gars, vous allez kiffer. Si vous aimez FF, vous allez kiffer Thomas, c'est sûr, les gars. Il est pire que nous, il est pire. Moi, bon, ça, j'ai pire Il <rire> est a malade Il y a le jeu de loi version Street Workout, qui va sortir avec lui. Donc il a affronté euh, Newton, Newton des Double Dragons. On ouais. a ah, bien rigolé. Ah, la vérité, on a bien rigolé. Dans le sein on plus dans le nord c'est fini non. <rire> Bip. on les like la vidéo <rire> allez vous abonner Fitness Fusion abonnez-vous à ma chaîne si ce pas le cas et on, serait, on se laisse à la prochaine vidéo ciao ciao allez c'est bon on stack <rire> c'est pas, bon, bon, pas ça non c'est pas ça trop on refait la vraie outro c'était Fitness Fusion de la FF vous étiez en présence de Thomas Mousse et Didio Force et Fun, fun.